Salut les amis, bienvenue pour euh, une nouvelle petite chasse, hein. comme vous voyez ici, euh, je vois pas bien énormément de soleil, voilà. Hop, euh, je crois que c'est un bout de monnaie. Il y a beaucoup de soleil, donc euh, c'est ça vaut, mais on dirait un bout de monnaie. Et euh, donc c'est déjà plusieurs trous. Et là j'en ai encore fait un tantôt. Je ne l'avais pas filmé. Peut-être au soleil vous verrez mieux. Euh, elle est où elle est là Ouais sûrement un petit bout de monnaie encore ça fait deux petits bouts de monnaie quoi J'espère en faire une complète Allez je continue Bon bah les amis Il n'y a pas beaucoup de son hein. Donc voilà ici on a 10 à 61 et je dirais il dirait qu'il y a 2-3 trucs dessus donc je le filme quand même Hop. Ouais quelque chose dessus mais on dirait un oiseau on dirait qu'il y a un oiseau dessus et de l'autre côté euh... et de l'autre côté euh... on voit rien du tout s'il y a encore des oiseaux si on dirait un canard ou... je sais pas si vous voyez là peut-être un canard ouais, je ferai un petit nettoyage et puis euh... j'essaierai de faire une photo allez je continue bon les amis Ici, dans ce trou, un petit son. Je me suis mis en 8 kg quand même hein, pour euh, essayer de descendre un peu plus profond. Là, là j'ai un petit son, regardez. Merde. Hop, on va regarder ça ensemble, hein. petite monnaie. Ouais. Petite monnaie, mais je pense qu'elle est complètement savo. Ah non, elle n'est pas savo. C'est un demi-centime euh, des Pays-Bas, je pense. Ouais. Un demi centime des Pays-Bas. Ce côté-là, par contre, euh, il est complètement naze. Voilà, 1800. On voit un petit. On voit ici, juste à mon au-dessus de mon pouce, là. On voit un petit 1800. Mais le reste, on verra pas. Allez, ben monnaie quand même. Je suis content. Je continue. Bon, bah ben, les amis. Euh, après un mot ici, j'en avais marre, j'ai mis mon programme que j'ai, hein, mon programme mich que je fais. Et là, j'ai fait, euh, je dis tiens, je vais le remettre, j'ai fait un mètre, et là, bing. <rire> Est-ce que est de la coïncidence ou quoi, je sais pas. On a encore une draw. Et une petite savonnette. Ouais, je pense, hein, je vois rien. Ah oh, non, il y a deux, trois restes. Je vois quand même deux, trois restes dessus, tiens. C'est vrai que... Ouais... Ah ouais je vois deux trois restes quand même dessus je vais pas la frotter plus et euh, je vais essayer de faire un tout petit nettoyage et peut-être essayer d'identifier ça mais à mon avis c'est pas gagné allez je continue Ouais, les amis toujours avec mon programme haute hein, un son qui m'a éclaté aux oreilles hein. je cherche au pro pointeur et regardez moi ça ici qu'est-ce qu'il y a là dedans je sais pas elle est déjà en train de changer de couleur on va découvrir ça ensemble Ouais, c'est une monnaie c'est de me mettre au soleil voir s'il y a des restes ah ouais il y a des restes je vois 10 ouais, ouais c'est un 10 centimes 10 centimes ah bah oui c'est un beau 10 centimes euh, euh, je sais plus comment <rire> Comment on dit avec la femme, ça me tous. Ouais. Ah vous avez reconnu, elle hein, euh, comme ça le visage, voilà. Hop, 1870 et D avec 2 trois restes. Regardez, ouais, ça commence à apparaître, la terre elle sèche. Ouais, je suis content. J'aime bien ce genre de monnaie. Nettoyer en général ça revient pas trop mal. Voilà, CRS, voilà, c'est ça, je m'en suis rappelé. Super, je suis content. Allez, je continue. Ouais bah les amis, ici, un genre de petit bonhomme, il y a une petite statue, ça laisse assez épais comme ça, ouais, je vais faire un petit nettoyage, on dirait qu'il y avait un pendentif au dessus mais je pense que c'est cassé, ouais ça a l'air joli, il a l'air d'avoir deux trois restes, peut-être qu'il manque la tête ou je sais pas trop, en tout cas je vais le nettoyer puis euh, j'essaierai de faire des photos, allez je continue. Bon, ben voilà les amis, retour à, la, retour à la maison. Alors je suis un peu saisi, quoi. J'ai fait en fait euh, une heure et demie de détection. J'avais vraiment un tout petit trou euh, pour pouvoir aller détecter. Je dis, je dis je vais aller et puis on verra bien. Cette petite prairie qui m'a rapporté pas mal de, de surprises. Hein, comme vous voyez là, ici. Là, hop là, on a 5 monnaies. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je pense qu'on a deux bouts de monnaie à nettoyer un petit de sac une petite statue un petit euh, une petite douille de chasse et alors une grosse douille de chasse hein. et euh... je reviens pour l'arrière, voilà et alors ça, voilà, les déchets un ferreux, ça je pense que je pense que c'est une holly euh, pour la pêche donc euh, en gros c'est pas un déchet hein. ici un ferreux assez bizarre je sais pas, à nettoyer je pense que je sais pas c'est bizarre et alors ça voilà c'est tout ce que j'ai fait il deux de gros de gros ferreux c'est tout ce que j'ai fait comme déchets quoi tout le reste c'est des belles découvertes donc euh, bah, je ferai un nettoyage et puis euh, et puis on verra ce que ça va donner voilà en tout cas très content de, de cette sortie donc ce sera une euh, comment une prairie à, à aller refaire hein. donc euh, j'essaierai de je prendrai mon gros, disque, mon gros disque, je prendrai mon disque blanc, J'essaierai en 54 kg, il y a peut-être encore des beaux petits trucs, hein, donc euh, on verra. Allez, si je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Et puis euh, ben voilà, un dédicacé à tous mes abonnés. Hein. J'espère avoir une belle surprise quand je nettoyerai ça. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao Don't it don't even.